La solution permet d'enrichir en information le contenu des documents à travers la réalisation d'annotations. Je vais vous montrer au travers de cette vidéo comment réaliser des annotations au sein de notre outil. Donc, je commence par réaliser une recherche de documents et ouvrir le document sur lequel je souhaite travailler. Ici, vous pouvez constater qu'il y a déjà eu une, une annotation de réaliser, un cercle rouge permettant de mettre en évidence une information. Mon utilisateur va ajouter un post-it afin d'ajouter une information sur ce document, par exemple « Validation en cours ». Il va également ajouter un fil de discussion afin d'échanger avec ses collègues. Cette carte d'identité n'est plus à jour « Merci de demander une version » Valide à votre client. Afin de répondre à ce fil de discussion, je vais changer d'utilisateur. Donc, mon, mon nouvel utilisateur réalise une recherche de documents, ouvre le même document que l'utilisateur précédent. Il accède ainsi aux annotations et va pouvoir répondre « Ok, le client a été notifié, je suis en attente de son retour. » Donc Les annotations sont soumises à habilitation. Il est tout à fait possible d'interdire l'accès à ces annotations à certains utilisateurs. Au travers de cette visionneuse, il est également possible de télécharger le document avec « ou sans annotation.